C'est yeah. ça Ça fait. Me voilà rade seul irradié où j'ai échoué. J'ai passé 30 automnes, je comprends à peine où je débarque. Un avenir activement radieux d'après EDF. C'était déjà la guerre ne dis pas que la déclare. De quoi je me plains regarde. A en croire les capteurs, je rayonne grave Comme n'importe quel enfant de la cité Perdu avec des envies de fuite Et des années de plus Putain, mon cœur a fondu dans les teints, Coulé dans les teints Cet c'est dans mon ventre, c'est que j'ai grandi dans le coin Va trouver l'équilibre quand tu côtoies le vide Fallait prendre la parole de peur de perdre le fil Mais vaut tard que jamais Les motards tardes à jaillir Et l'écart des années Maintenant nous sépare du départ Si rien n'a pris, refrain Je le refrais, on décrit un empire déchu, moi je ne vois qu'une décharge. Pas tellement déçu, mais vos sous ne suffisent pas pour me rendre la vue, non Donc je donne de la voix, je m'abreuve de ce fond de bouteille à l'amertume, genre cocktail Molotov glacé. Bienvenue dans mon désert, yo mon place c'est Serna et c'est le premier volet. tous ce pour qui ça c'est galère. Il reste de lui-même quand c'est le ce France, c'est ouais. ce pour qui c'est un temps C'est le tour de gâteau.